Les amis, les amis, les amis, pop, pop, pop, par ici la bonne soupe, par ici la bonne soupe. Comment est-ce que ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Et eh ben, tu sais quoi? Là, on va faire un petit test avec les L-Tax et les clips CF4 que ça va faire tellement mal que je pense que Eltax ne mieux vaut qu'il ne regarde pas cette vidéo là parce que là, ça va tailler dans le bois, ça va tailler sec même, très sec. Là, tu vois, j'ai plaqué les cheveux donc là, c'est en mode, euh, mode justicier de la fi que je ne crache pas partout non mais les gars j'espère que vous allez bien euh, voilà c'est la petite vidéo où je vous fais un petit comparatif justement avec les deux enceintes au rendement donc là on a les. je vais te montrer ça tout de suite donc les cf4 que tu commences à bien connaître hein, les, les belles types cf4 et donc là les, les z-tax power 1959 qui malheureusement malheureusement n'ont pas non pas pas succès n'ont pas succès et ouais les gars parce que je vais vous dire un truc franchement Honnêtement, honnêtement, c'est les enceintes que là j'ai mis en vente. Je les ai mis à 660 balles. Personne n'en veut. Bon, ok, d'accord. Va-t-il falloir que je les mette à 500 euros pour les brader <rire> vraiment définitivement Même si j'y laisse des plumes, on s'en fout. Au moins elles partiront parce que là je n'en veux plus des Zeltax. Donc euh, donc voilà. Et ce qui est... alors il y a une petite anecdote, c'est qu'aujourd'hui en fait, si tu préfères, j'ai euh, une personne qui est venue voir les Zeltax pour les, bah, qui était intéressée pour les acheter et tout je lui ai dit sincèrement voilà Dan si tu passes par là Dan voilà je te passe le bonjour il y a, plus, il y a plusieurs Daniel que je connais mais c'est celui euh, qui habite à 10 km voilà de la maison donc Dan si tu passes par là tu vas bien rigoler parce que ça va te rappeler des souvenirs d'écoute et, euh, et donc voilà Daniel il était venu pour pour les Zeltax il, il voulait euh, il était intéressé pour me les acheter et tout et je lui ai dit d'emblée je lui ai dit écoute euh, voilà, Ce n'est pas des enceintes qui sont équilibrées, je les trouve pas spécialement musicales. Pour moi, c'est des enceintes où tu, voilà, tu vas pouvoir mettre... Euh, je vais te, euh, pas faire la foire, mais voilà, si tu veux mettre des enceintes fortes euh, pour faire des soirées ou quoi, il n'y a pas de souci, les Eltax, elles sont là, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu veux un équilibre du son, euh, malheureusement, il n'y a pas d'équilibre du son. Parce que déjà, euh, moi, comme je, je les ai réécoutées longuement tu vois, pour vraiment euh, te dire ça, L'aigu il, euh, il est plutôt métallique, l'aigu va être métallique, il ne va pas du tout, être, tout va être naturel et le médium en fait il va être renfoncé. Donc tu as l'impression d'avoir une, une sorte de deux voix, c'est-à-dire que tu as, as une présence des aigus qui est assez désagréable euh, à longueur d'écoute. En plus de ça, le son il va être plutôt, euh, tu ne vas pas avoir la, la scène sonore, la largeur, tout ça. Même au niveau de, des instruments, tout est assez plat en fait. Tu peux pas te, te mettre une image de, de tout en fait à l'écoute de, de ces enceintes-là. Par contre, si tu veux écouter, voilà, je te dis, tu, tu mets des, des, sons, euh, des sons disco, funky, tu, tu te fais plaisir, voilà, tu t'amuses, tu t'amuses avec. Pour moi, c'est les enceintes pour s'amuser. Par contre, si tu recherches la musicalité, voilà, passe ton chemin, tu, tu, tu vas voir d'autres enceintes, mais pas les Eltax. Voilà, après, malheureusement, moi, ce qui me fait dire ça, c'est que quand je vois qu'il y a des... Euh, sur des tests faits sur ces enceintes là, que les personnes vont dire enceinte équilibrée. où va-t-on, va euh, combien on vous a payé pour dire que ce sont des enceintes équilibrées, je suis désolé mais ce ne sont pas des enceintes équilibrées du tout, sachant que le médium il est euh, il est pas inexistant mais il est, il est très loin, il est très loin, d'ailleurs tu te rappelles sur les tests que j'ai fait avec la magnate, voilà c'était pas euh, les magnates l'ont emporté euh, après en matière de grave, ça il n'y a pas de souci, il y a de la dynamique il n'y a pas de problème. Elles envoient du steak, elles envoient du pâté, tu leur remets un ampli avec pas mal de gouache, pas de souci, tu peux sonoriser pas mal de mètres carrés. Mais bon, ce n'est pas le but, le but du jeu. Si tu charges des enceintes musicales, voilà, ce n'est pas, pas les Z-Tax qu'il faut prendre, voilà je te le dis tout de suite. Après, euh, là, on va faire le petit comparatif avec les CF4. Donc les CF4, pourquoi Parce que bah, c'est deux enceintes au rendement. Bon, les autres, elles font 96 dB et les, euh, et les clips CF4, elles font... Euh, enfin euh, c'est du haut rendement donc c'est un peu plus élevé mais voilà on reste dans du haut rendement quand même donc, euh, donc voilà tu vas voir vraiment ce qui va en découler des enceintes et, euh, et d'ailleurs taxe, euh, ce qui est dommage ce qui est dommage, c'est qu'ils ont loupé le coche là en faisant cette enceinte là euh, parce qu'il y avait un potentiel à exploiter après revoir certainement le filtrage euh, et pourquoi ces deux tweeters que tu peux voir, pourquoi ces deux tweeters là euh, qui franchement sortent une euh, C est, c est un, un, ça fait du grabouillé, du, du grabouilli en fait d'aigu c'est ça qui me, qui me plaît pas dans ces enceintes là non plus c'est que l'aigu qui ressort c'est il est trop prédominant en fait autant que sur certains enregistrements ça peut être flatteur je suis d'accord ça peut être flatteur mais le but c'est pas d'être flatté tu vois c'est vraiment qu y a un, que l'enceinte elle s'écoute et qu'elle se fasse oublier tu vois donc voilà en plus là qui plus est j'ai associé les enceintes avec un superbe bon ensemble merveilleux euh, le Kenwood donc qui, qui réhausse on va dire qu'il va rehausser euh, tous les défauts de, de, de l'enceinte parce que forcément c'est un, un très bel ensemble qui va, qui va améliorer euh, même tout, tout euh, tous les défauts que tu peux avoir dans l'enceinte donc déjà même avec ça tu vois même avec un, un euh, cet ensemble là bah le rendu il n'est pas, pas escompté non plus donc voilà certes tu as de la dynamique mais ça s'arrête là as du gra le grave il ne descend pas dans les, dans les tréfonds parce euh, que ça je l'ai tout à l'heure à, à, Dan à Daniel je lui parlais du grave que le grave en fait euh, à un moment donné il m'a dit d'ailleurs <rire> Daniel je sais pas si tu te rappelles tu m'as dit ouais il y, y a quand même du grave et tout et je t'ai dit non elles ont pas de grave les eltax le grave il n'est pas, pas propre Toc, direct après j'ai mis un son avec du grave sur les, les cf4 là il a compris qu'est ce que c'était qu'un vrai grave qui était bien tenu qui descendait proprement et qui faisait tu vois qui faisait vraiment son rôle d'un du grave, grave propre qui descend voilà alors que les eltax elles n'ont pas ça par contre elles ont la dynamique voilà les gars euh, sinon qu'est ce que je voulais vous dire d'autre bah, j'espère que vous allez bien, hein. comme d'hab j'espère que vous allez bien oh, euh, ça envoie les euh, petites euh, petites fleurs voilà j'avais sorti le petit pionnier aussi tu vois, bon bah, ça c'est euh, pour le brancher euh, plus tard, je vais le brancher plus tard hein. voilà, petit pionnier il est beau hein, quand même ce pionnier eh, il faisait du beau matos à l'époque hein. façade d'alu, tu vois, tout ça pour, pour pas, euh, maintenant pour pas très cher hein, t'as ça, bon même si les prix s'envolent sur certains modèles euh, voilà, tu t'avais une qualité de fabrication qui était euh, fort fort agréable fort agréable Peut-être qu'on va y revenir, pas sûr, avec le prix des matières premières, les gars. <rire> Donc voilà, je vous laisse euh, contempler. Donc les Z-Tax, hein, moi, j'aurais ai, ai bien aimé les surélever euh, tu vois, de 10 cm pour, euh, pour, les, pour les apprécier, si je puis dire. Le mot est bien grand, mais bon, voilà. Donc je vais vous faire écouter. Euh... Donc, moi, je vous dis, hein, le, le son ne me, me plaît pas du tout, voilà. Voilà. Il me plaît pas du tout parce que de, depuis le début j'ai essayé de m'y habituer, j'ai essayé de voilà de. Bah, de voir qu'est-ce que je pouvais en tirer. Mais le, le truc c'est vraiment avec les Zeltax, dès qu'il y a des voix, c'est mort. Encore quand, quand tu as des instruments, certes ça va être plat. Oh purée. Je me rappelle quand Daniel tout à l'heure il m'a dit mais. Mais Nico, y a, on dirait qu'il y a comme du placo devant les enceintes. Je suis Ah ouais, non alors, toi, Tu vois, alors que autant que moi je vais les trouver. Euh, tu vois, criard, des... ça va être métallique sur l'aigu sur, certains... sur certaines musiques, ça va être vraiment désagréable. Et lui m'a carrément dit « Ouais Nico, il y a du placo sur les enceintes ». Alors tu vois, enfin, c'est dommageable, c'est dommageable. Mais comme on dit, mieux vaut être franc et sincère plutôt que d'aller de... que euh... faire des... des éloges qui ne sont pas vrais euh... tu vois, pour une enceinte. Alors chose que ça, je vous dis les gars, ça restera toujours euh, la même chose. Je... je vous dirai toujours la même chose. Donc voilà, on se fait l'écoute, c'est parti. Et puis euh, je vais passer un petit peu de musique différente. On va rester sur euh, quelques enregistrements. Euh, voilà, je vais passer du jazz, un peu de rock, un peu de morceaux avec des basses. Comme ça, vous allez voir un peu qu'est-ce qui va, euh, qu'est-ce ressortir et, euh, et ça va en découdre. Hein. Pff, ça va en découdre. Allez, allez. allez. c'est parti les gars. Petite, euh, toi, petite vidéo tranquillou en mode euh, vraiment vlog. Euh, alors attends. On va commencer. En plus, tu vois, ce qui est bien, c'est que j'ai la, la télécommande du, du Kenwood, très pratique, tu vois, vraiment pour, euh, pour gérer le son. Hop, tu vois, c'est c'est vrai que sur les amplis vintage j'ai rarement une télécommande. Là, je vous dis, c'est une première, donc c'est plutôt pratique, c'est ça. J'avoue, c'est sympa. Par contre, pour le changement des enceintes, il faut bien que j'aille là-bas pour euh, faire le changement. Bon, après, voilà, c'est euh, ça, reste, ça reste cordial, ça reste cordial. Allez, c'est parti, les gars, c'est parti. On envoie le son. Donc là, on va être sur les Zeltax ou les... Je crois sur les Zeltax C'est ouf Sur les, les CF4 C'est vite fait sur les... Je sais pas si t'as vu cette platitude La platitude du son qui règne quand tu changes. Il se passe pas grand chose en fait, tu vois c'est... Où est la voix Ouais, c'est dommage, dommage. On va changer. Changer de son les gars. Ouais, on va passer sur autre chose. Ah quand même, je sens les impacts. C'est un petit champ de très très ample. Les gars de son juste avant, tu sentais que le graphe de la e -Tax, il est vachement sec en fait, du coup, ça te donne un peu de rondeur. Certes, ça, ça peut être... il y en a qui vont aimer, mais l'ampleur du graphe de la, de la CF4 est bien plus intéressant, beaucoup plus crédible. Voilà. On est toujours sur les CF4, les gars. Allez, on se fait plaisir. Oh, non, tu self-destruction. I'm back to a place they left a long time ago. So Steady say, I'm smoked this cigarette, making bodybuilders better store. les gars le je vais mettre un petit peu plus fort Les clips qui te propulsent vraiment euh, sur le devant de la scène c'est vrai que c'est assez indéniable même les clips sans vouloir parler de, de naturel des timbres elles ont aussi faut dire ce qui est elles ont aussi une certaine coloration en matière de neutralité c'est pas tout neutre non plus faut, faut aussi se l'avouer mais voilà ça s'écoute très très bien il n'y a, a pas de frustration à l'écoute tu vois Allez, on va changer de morceau, les amis. Oh, t'énerve pas comme ça, ma belle. T'énerve pas. Allez, allez. Petit plaisir, en Tu vois le, le foot tapping T'as envie de C'est aussi que la musique, c'est ça. Faut que ça t'entraîne, faut que ça te mette dans l'univers. Là on est dans l'univers, on est bien. Ferme les yeux comme ça, t'as vraiment le, la devant toi avec tous les, les instruments, le placement. Tout ça. Chose que, chose que avec les, Le problème avec les Z-Tax, c'est qu'on n'a pas ce, ce placement des, des instruments, des, euh, des musiciens. Tu vois pas, t'as du mal à te donner l'image de, de la scène sonore qui se produit devant toi en fait, c'est ça aussi le problème. Et euh, tout l'environnement ici, de toute façon tu sais que c'est pas si simple que ça. On sait très bien que la pièce va y jouer, et euh, l'amplification, tout ça. Mais là, tu vois, malgré le fait qu'on est dans une pièce qui est ouverte avec le carrelage, le son il est assez diffus, donc t'as beaucoup de réverb. mais malgré ça, t'as pas le, le côté, euh, il manque quelque chose. Pour les L-Tax, personnellement, je vous ai dit les gars, mettre du tube. Voilà, si vous voulez vraiment les exploiter mieux qu'avec euh, avec ce qu'on a avec du transistor, mettez du tube. Vous allez voir, ça va donner un meilleur, euh, une meilleure alchimie. Voilà, moi c'est le rendu que j'en ai eu avec, euh, avec mon, mon consonance, le, avec les 300 b Vraiment, il y avait une meilleure alchimie, c'était pas. Euh, voilà, mais euh, ça améliore beaucoup. Voilà, ça améliore beaucoup. Et j'avais envie de dire aussi, d'ailleurs, même pour, euh, pour L-Tax. Euh, pourquoi, pourquoi ne pas sortir une enceinte euh, donc qui possède un grave qui est dynamique comme celui-ci, mais avec tu mets une compression, tu mets une compression, comme ça tu vas pas l'ornier sur, euh, sur l'équipage euh, des haut-parleurs. au lieu de foutre deux tweeters à la noix comme ça là, tu remets tu déjà tu changes le filtre et ensuite tu, tu mets une, une bonne compression derrière au cul de l'enceinte. Et je pense que pour un tarif, on va dire beau. Même si tu les vends plus cher les enceintes, tu les proposes d'aller, on va dire, à 2000 balles. Qui est-ce qu'il y aura en concurrent pour une enceinte équipée d'un 38 avec une compression à 2000 euros Donc L-Tax, vous voulez revenir en force Revenez en force et écoutez mes conseils, voilà. C'est tout ce que je vous dis. Si jamais ça vous dit de, de refaire une autre L-Tax, tu vois. Euh, enfin. Pour moi, ça me semblerait plus abouti que de faire ce type d'enceinte-là où il y, a, il y a vraiment un gros problème d'écoute, je te dis, c'est. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Bon voilà. On s'écoute euh, le petit morceau de funky. Ah, on va être fort. Et clip ça. Un peu plus fort, On doit être à la fin du morceau. On va passer au suivant, toujours sur les Zeltax. Te dire que les eltax à la limite tu mets sur des enregistrements comme ça ça va mieux passer que sur des enregistrements de jazz avec une voix féminine derrière en fait ça c'est net. Tu, tu vas mettre des des, des sons à l'ancienne comme ça sur les eltax tu peux voilà tu peux aller dire pardon pardonnons pardonnons pardon, mais bon pas trop non plus pas trop non plus voilà je veux pas être un, un criminel de la mais quand même je veux pas je veux pas incendier eltax comme ça mais voilà trop euh, il est trop surjoué en fait à mon sens, ça me dérange énormément, tu vois, je peux pas apprécier la musique, tu sens que c'est, les, les aigus là, qu'est-ce qu'ils viennent foutre, à faire c'est, ça va pas, Alors oui, ça peut être flatteur au début, j'avoue ça peut être flatteur, mais faut pas se cesser avant. regarde. L'équilibre qui se remet en place. Voilà, les balais sont à leur place. Là, le piano, il vient, il vient bien se positionner. La basse, elle est belle, elle descend bien, elle est propre. une vidéo où je suis cruel j'avoue je suis très cruel mais là je suis en train de te mettre des cf4 face aux états forcément il n'y a pas de demi mesure là j'ai été j'ai sorti la tronçonneuse limite là je taille dans le dans le bois comme il faut mais il y a des fois euh, on peut pas être toujours euh... Pas toujours caresser dans le sens du poil, tu vois. Il faut aussi euh, des fois, euh, voilà, dire, euh, dire les choses telles qu'elles sont. Ça peut être un peu cru, ça peut être un peu brut, mais au moins, voilà, ça le mérite d'être père, C'est sincère, c'est voilà. C'est pas pour euh, c'est pas pour casser du sucre sur le dos, quoi. Mais euh, voilà, dans, dans le fait que justement, si ça peut améliorer les choses. Et d'ailleurs, j'aimerais bien le faire aussi pour d'autres modèles d'enceinte pour voir vraiment si leur euh, leur réputation allait euh, vraiment. Euh, avant ou alors pas assez tu vois vraiment à voir ça c'est toujours ce que c'est la démarche que je veux faire en fait tu vois vraiment dans la, la légitimité être vraiment le plus droit possible et quand il faut dire les choses qui vont pas et eh ben on les dit c'est comme euh, c'est comme partout la sincérité c'est ce qui prévaut le plus dans même dans la, dans la musique et de ce que tu vas dire pour les enfants Bon, attendez les gars, est ce que je vais m'endormir là avec ce petit son, on va changer vite fait. Ah oui, c'est pas mal ça. Oh, y -y -y -y. Toujours sur les CF4, hein, les gars. De toute façon, je pense que j'ai même pas besoin de montrer du toit, t'entendras au son les différences. vraiment qu'est ce que vous pensez du son des enceintes après même si là l'écoute elle est, moi chez moi elle est réelle forcément elle va être différente de vous de ce que vous allez écouter au casque tout ça même au niveau de la hauteur d'écoute que tu regardes si tu te mets plus bas tu vas ressentir plus de plus de basse si, tu te mets, si admettons je positionne mon micro plus haut tu vas ressentir plus d'aigus voilà mais euh, globalement dites-moi vraiment ce que vous pensez de. Bah, entre les deux enceintes n'hésitez pas à dire euh, à vous lâcher hein. Hein, comme vous, vous savez si bien le faire, vous, vous dites vos, vos impressions, vos commentaires. Voilà, il n'y a, a pas de problème. On va changer de, de petit son. Ouais. Toujours sur les LTAX, bien entendu. Et il basse il y a des choses intéressantes dans la fermeté du grave qui sont intéressantes c'est dommage tu vois là tu tout ça comme ça Bon. c'est pas le vrai grave que t'attends parce que forcément si je te mets le grave de la clip s'ouvre tu vas voir direct là il n'y a pas de grave hein, je te le dis tout de suite c'est pas... Voilà, on y est. mes jambes mais là tu vois en dessous ça vibre là j'ai le ressenti au niveau du, du popotin, tu vois ça me revient bien là, là j'ai les, les sensations c'est pas c'est pas fort et tu vois j'ai déjà les sensations physiques qui sont là et ouais Quand t'as vu il y a les deux basses réflexes, là ils sont là devant Et sur les Z-Tax ils sont devant aussi hein. Donc là t'as pas de triche avec euh, Si les vents il aurait été derrière tu vois ce que je veux dire Excusez-moi, excusez-moi. Les émotions parlent. <rire> pourquoi Pourquoi il se passe plus rien, là, tu vois Il se passe plus rien. Le mec, il est en déprime. les gars comme je vous l'ai déjà dit dans mes autres vidéos précédentes quand je vous ai présenté les z tax euh, Le son s'il n'y a pas de voix quand il n'y a pas de voix bon évite on fait abstraction mais dès qu'il y a des voix c'est bon dès qu'il y a des voix c'est foutu en fait euh, surtout, et encore plus avec des voix féminines et encore là j'ai pas passé je passe pas des comme tu sais je passe pas trop de musique avec des voix dans Là sur, euh, sur YouTube, je ne peux pas vous passer des musiques connues, tout ça, parce qu'à cause des droits d'auteur, comme vous le savez. Euh, mais c'est là où c'est très incriminant. C'est vraiment si tu écoutes des musiques que, as, que tu connais parfaitement, des, avec de la voix, des, ben, des musiques connues. Là direct c'est encore plus.. C'est plus, plus sacrilège. Là, là tu vois, je te les descends pas trop avec des, des sons comme ça. Voilà, tu. Vraiment, tout à l'heure j'ai écouté, on a écouté, c'était quoi C'était du, du ACDC, j'avais mis du ACDC, c'était criminel, franchement c'était criminel, là c'était, euh... bah, les Zeltax, euh... voilà, elles arrivaient, bah, elles arrivaient pas, à... le, le son, et voilà, il n'y avait, y avait rien qui sortait, alors qu'on est passé sur les clips le ACDC, pff, on y était, on était en concert, t'avais envie de taper du pied, tu vois, et il euh, n'y avait pas ça sur les Zeltax. ce qui est dommageable, ce qui est dommageable. On va essayer de se passer un petit son euh... Voilà, du, son dans, du rap, le rap américain. Vous allez voir un peu ce que ça donne. Le rap américain il y a du gros rap. Là t'as les voix, je comprends pas ce qu'il dit, il dit, euh, il pleut. Là il est en train de dire qu'il pleut, il fait beau chez lui. Et euh, ouais, là il est, il est en forme. <rire> je déconne mais le rap, je comprends pas. J'aime bien le rap, je comprends pas ce qu'il dit. But let me tell you what you mean to me I montrer hum, ce que c'est que le un petit joueur. Le, le faux rappeur, je suis un faux rappeur. Tu <rire> vois moi qui suis fait. Tu entends des des plus beaux Là, le fou, il, il, il est il est là, il est, est carré. C'est voilà. ça, dans ça de ballons, elle peut tout passer, elle peut tout passer, elle va pas exceller dans tous les domaines, mais elle passe de tout. Alors je sais qu'il y en a qui aiment pas le rap, il hein, n'y a pas de souci, mais là tu vois vraiment les différences, dès que tu mets un son comme ça, il n'y a pas photo. Say say I don't all Put it down for me, put it down for me. Say say all the way down. Say, say it, way down. it down for me, put it down for me. Say say all the way down. Put it down down for me. Dommage. Bon allez, je vais changer une de dernière fois parce que... problème, c'est qu'à longueur d'écoute, tu te dis, ça y est, je veux, je veux plus les écouter, je veux plus les écouter, en gros. C'est comme ça. De toute façon, dans la hi c'est comme ça, quand il y a des enceintes que tu écoutes et après, à un moment donné, tu es, bah, es blasé, euh, voilà, c'est qu'il y a, y a vraiment quelque chose qui se passe et, euh, et voilà, faut arrêter, les, faut arrêter les souffrances, faut arrêter les souffrances. Bon, les gars, vous avez vu ces, ce petit comparo un peu que je vous ai fait là, c'est... J'espère que ça vous a plu, hein. on est resté un petit moment ensemble, tu vois, moi j'ai fait des petites sessions d'écoute comme ça, tranquillou. Bon, ça n'empêche pas que voilà, les, les clips CF4, ça reste des enceintes qui, qui sont monumentales, après, c'est vrai qu'elles sont devenues très rares, elles sont super rares, mais il y a aussi quelque chose, les gars, qu'il faut que vous sachiez, c'est que, euh, en termes de prix, en termes de prix des enceintes, euh, même si les clips à l'époque, elles valaient euh, 3 dollars, et que les l valent euh, 1000 euros, ce que j'ai à par là, c'est que à l'intérieur de l'enceinte, il n'y a pas énormément de choses. Tu regardes une XPL 200, tu, tu, tu démontes XPL 200, tu comprends tout de suite que euh, voilà, tu es, es sur une éb ébinistérie de malade, le coffrage il est complètement dingue, les haut-parleurs embarqués, c'est de la folie. Euh, voilà, on est sur un autre niveau, mais là, on est sur deux enceintes où justement, tu as une conception qui reste euh, assez bah, basique, même si la clip, elle embarque une compression, tu vois, somme toute. Euh, raisonnable, hein, euh, je veux pas dire, mais euh, quand tu regardes les deux, euh, voilà, il n'y a pas il a pas un monde qui les sépare en termes de... Euh, comment va dire... en termes de qualité des, des haut-parleurs. Les haut-parleurs clips bon, c'est très bon, hein, ça c'est très bon, à l'intérieur, t'as l'aimant, c'est en néo, néodynium, euh, et voilà, ils ont réussi, ils avaient réussi à faire une, une enceinte que d'occasion, d'occasion justement, elle n'était pas spécialement chère, si, quand tu en trouvais, hein, pas spécialement chère en occasion, tu vois Il ouais, n'y a, euh, a pas non plus grand-chose dedans. Tu vois, même là, ça, ça, ça, ça sonne plus euh, ça sonne plus plein là que là. T'as vu Bon, elles sont un peu collées. Hein, elles, sont, euh, elles sont limite en mariage, là. Mais normalement, je pas, pas vraiment pas beaucoup de place pour les, pour les mettre l'une à côté de l'autre. Mais, euh, mais voilà, les gars, en fait... Euh J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, voilà, j'ai pris plaisir, j'ai pris plaisir euh, à faire ce, ce petit, euh, voilà, ce petit duel d'enceinte de, au rendement, même si on connaît le, le résultat, il est là, il est ce hein, qu'il est. Skillé. Voilà, maintenant, vous savez très bien. Euh, donc, cette vidéo-là, je la mettrai peut-être dans un an, parce que sinon, les enceintes, je ne vais jamais les, les, les revendre, c'est sûr, je ne vais jamais les vendre. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, encore une bonne année. Donc là, tu vois, on fait la petite, petite vidéo du mois de janvier tranquillou, que je vous posterai euh, donc plus tard. Et, euh, et après je vais essayer de vous faire euh, un petit duel, n'hésitez pas à me dire quel duel qui vous dirait euh, parce que là il y a les CF4 dans le salon est-ce que ça vous dirait contre, euh, contre quelles enceintes dites moi des enceintes que, que vous voulez voir en, en fight et, euh, et voilà ce sera, ce sera avec plaisir des enceintes que j'ai hein, bien, bien entendu euh. voilà voilà, allez bisous à tous prenez soin de vous et une belle journée ciao ciao les amis